Salut tout le monde, bienvenue à Weedman, on va regarder l'évolution de ma grow deuxième semaine de floraison avec ma lumière de marque Vipar Spectra du modèle XS 1000 que j'adore beaucoup le petit modèle de la série XS, parfaite pour une tente 2x2 ici ma tente, c'est une 3x3 et je voulais vous montrer là, ce qui est arrivé avec ma grow c'est la première fois que ça m'arrive euh les feuilles. Euh, avant les, je les aurais peut-être arrachées avant la vidéo, mais je voulais vous montrer qu ce qui se passe. C'est la première fois que ça m'arrive, comme je viens de vous dire. J'ai pas regardé encore. J'ai vu ça hier. La seule chose que je pourrais voir, c'est que j'ai mis trop d'engrais. Euh, j'ai poussé, poussé. J'ai toujours, toujours donné de l'eau avec de l'engrais. Il n'y a pas un moment depuis... La floraison, depuis une semaine avant la floraison, dont j'ai seulement donné de l'eau. J'ai toujours, toujours, toujours donné des nutriments avec de l'eau, tout le temps, tout le temps. Et puis là, là ici, le glouki, euh, il est plus capable. Donc, la prochaine fois, le glouki, je vais donner de l'eau. Le Gorrious Giddles, euh, il en va encore. Il en veut encore. Euh, les feuilles partent en haut, carrément par en haut. Veut, je ne sais pas s'il veut plus de nutriments, plus de soleil, mais le glorious Giddles numéro 3, là, vraiment euh, en pleine forme, en pleine forme. Même chose pour l'autre Glouki dans le fond. Euh, belle couleur. Euh, très en santé. Les cocottes, ça pousse, ça pousse. Hein, C'est tout blanc là pour commencer. J'ai hâte de voir euh, s'il y en a qui vont être plus vertes, plus euh, peut-être des teintes de mauve. Ici, il n'y aura pas de bleu, hein, je crois. Est-ce que le pink ici, le pink vraiment, c'est lui qui prend le plus d'eau. Euh, le, le, le contenant, là, était vraiment léger. Je viens juste de redonner, là, 2 litres d'eau. 2 litres d'eau. Vraiment, le pink au début, je me demandais est-ce que c'était la lumière? Est-ce que c'était euh, un manque d'eau, quoi que ce soit? Mais là, j'ai la réponse... Il, le pinkoush boit beaucoup plus. Il boit beaucoup plus. Donc, c'est ça qui arrive là, quand on fait euh, quatre graines de cannabis différents. Là. Il y en a un qui boit plus d'eau. Un qui prend moins de nutriments. Et les deux autres ont l'air à bien accepter le traitement que je leur euh, donne. Donc, euh, ça pousse les fleurs. Ici, en blanc glouki. le pinkouche, il y en a beaucoup, mais c'est tout des petits. Regardez, celle-là, là. elle va être vraiment plus blanche parce qu'elle est trop proche de la lumière. Là. Elle est vraiment collée, collée, collée. J'essaie de tasser ça, mais je voudrais pas la casser. Là. Des fois, je tasse les branches et puis on va essayer de faire ça. là, Juste avec une main. Et oui, ça va être bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est toujours du direct à Windman. Donc regardez ça là, comment que c'est pas beau les feuilles euh, du glouki. J'imagine vraiment là que c'est euh, un surplus de nutriments. La recette a toujours été la même. J'ai pas donné plus de... de, peu importe là, de silica ou de boost, de boost. Ça c'est la, la, la, la recette de psycho là. C'est les noms des bouteilles là finalement. J'ai pas donné plus de potassium ou de peu importe, peu importe, j'ai toujours fait la même recette c'est vraiment là, d'après moi, le, le, un surplus de nutriments mais comme je vous dis, je vais aller faire mes devoirs je vais aller voir si c'est un surplus d'un certain produit en particulier, plus qu'un autre mais dans, dans tous les cas euh, la façon que je vais gérer ça, ça sera pas en, en enlevant ce nutriment là mais plutôt donner de l'eau, je vais vraiment donner de l'eau je pense bien que ça va être une bonne façon de faire sûrement qu'il y a des meilleures façons de faire en, en trouvant peut-être le produit en particulier qui a de trop je pense pas que ce soit un produit qui manque là, je les enlève les feuilles, je t'en ai des voir Putain, elle en va asser là elle était trop proche de la cocotte là, je veux pas rien briser All right, on va laisser ça de même L'inquiétez-vous pas, lui, le pinko, je sais pas qu'il y avait trop d'eau, c'est qu'il manquait d'eau. Je viens d'en donner d'eau. Je viens juste de donner de l'eau, là, euh, le 15 minutes. Donc, c'était la deuxième semaine de floraison. Écoutez, euh, des petits problèmes, euh, comme on vient de voir. Manque d'eau, je viens d'en donner. Et puis, trop, trop, trop de nutriments. Euh, dans ma dernière grow avec les Wet Panties, j'avais fait un peu, là, une grow au régime. J'avais pas donné beaucoup de nutriments, beaucoup d'eau. J'avais coupé la, re, la recette en deux de psycho-nutriments. De Et puis là, ici, je pousse. Euh, je donne la recette qui suggère, mais je leur donne pas de répit. Il n'y a pas un moment, comme je viens de dire, que je donne seulement de l'eau. J'ai donné aucun répit aux plantes. Je les ai gavées de nutriments tout le long de cette grow, là, depuis trois semaines. Deux semaines en floraison, plus une semaine. Avant le début de la floraison. Donc, on va leur donner un break. Et puis, on va leur donner de l'eau, là. Euh, quand qu ils vont en avoir besoin, dans 2-3 jours. Dans 2 jours, dans 2 jours. Et puis, euh, on va voir ici, là, le Glouki, le Pinko. Je viens juste de donner de l'eau, là. Pour lui euh, donner un break tout de suite, là. Je, je... Mais il y en avait besoin, de toute façon. Puis, même les deux autres, là, ils sont. Euh, ils n'ont pas de l'air à vouloir. Euh... D'autres, je vais regarder exactement, là, les autres aussi. Non, exactement, les autres, ils, les deux, dans le fond, ils boivent un peu moins. Même le glouki, il boit un peu moins. C'est vraiment le pincouche, il boit plus. Celui-là ici, euh, j'ai quand même donné de l'eau, là. Il, il boit un petit peu plus. All right, les boys. Donne un pouce en commentaire. Donne un pouce un commentaire. Et puis, dis-moi, est-ce que tu penses là, que c'est... Euh, un nutriment particulier, c'est vraiment un surplus de nutriments, tout simplement. Trop de nutriments d'après moi, là. Alright, gang. Abonne-toi, abonne-toi, c'est important. Va voir mon Instagram, ça va super bien. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci à tous mes Patreons qui me donnent des petits sous à chaque mois. Merci à mes Patreons. Toutes les liens sont en bas, dans la description. Alors, on dit bye à la belle. XS1000 de Vipar Spectra. Ciao, gang.